Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 7 de la série de Unity à Godot. Alors on avait mis en place la gestion de la caméra dans la précédente vidéo, donc on est parfait. Et maintenant, bah, pour avancer un petit peu, ce qui serait bien, bah, c'est qu'on puisse avoir un fond euh, au niveau de notre jeu, parce que là c'est assez tristouné. Alors on va même faire mieux parce qu'on va carrément y ajouter ce qu'on appelle un, un effet parallaxe alors l'effet parallaxe pour ceux qui ne le savent pas c'est tout simplement le fait qu'on a un fond on va avoir plusieurs couches à notre fond et ce fond va défiler avec nous pendant qu'on va avancer et euh, bah, les, les arbres qui sont en premier plan ou les nuages qui sont en fond d'écran vont se déplacer mais pas à la même vitesse quand on va euh, se déplacer à gauche ou à droite bah, ça c'est quelque chose qui est très simple à faire avec Godot, j'ai été agréablement surpris alors vous allez tout de suite vous en rendre compte alors j'ai récupéré ici euh, quelques sprites donc je vais euh, créer ici un nouveau dossier pour essayer de structurer ça euh, correctement et je vais l'appeler ici parallaxe donc dans ce dossier bah, je vais y glisser les sprites que j'ai récupéré alors je prends euh, je vais vous les fournir si vous le voulez alors j'espère que je suis au bon endroit voilà euh, hop euh, voilà et j'ai bien ici euh, quelques layers comme vous pouvez voir en fait il y en a trois donc ils sont en 1920 par 1080 comme vous pouvez l'observer. Et euh, en fait, c'est simplement trois euh, fonds différents qui vont nous permettre d'utiliser justement ce parallaxe. Alors, euh, je vous l'ai fourni en lien de cette vidéo. Donc en dessous, vous avez un lien vers l'article sur le site upln euh, et vous pouvez récupérer les ressources. Alors, euh, maintenant, donc, ce qu'on va faire, on va utiliser un nouveau nœud. Donc on va créer ici au niveau du node principal un nouveau nœud et on va aller chercher ici parallaxe et on va mettre un parallaxe background c'est lui qui va gérer en fait le, le fond de l'écran alors maintenant ce qu'on va y faire tout de suite c'est ajouter un nœud enfant, mais qui va être un parallaxe layer en fait un parallaxe un nœud parallaxe background doit toujours contenir des nœuds parallaxe layer et maintenant on va y glisser nos fonds donc on va glisser ici en premier lieu le fond et je vais le positionner par exemple comme ça alors, euh, maintenant que ça c'est fait, vous voyez que ce nœud il est, euh, il est tout simplement là, je vais le dupliquer. Donc je vais faire ici un CTRLD pour avoir un deuxième nœud. Dans ce sprite, je vais y mettre le layer du dessus. Voilà, je vais refaire la même opération, j'ai que trois layers ici et c'est voulu, et je vais y glisser le dernier layer qui est celui-ci. Donc on peut voir ici qu'on a euh, un fond euh, qui est de ce type-là. Alors d'ailleurs, je me demande si même je n'ai pas inversé... Euh, mais parallaxe parce que euh, ici... Alors, je ne vais pas le mettre en enfant, mais si je le passe en premier... J'ai ça, donc non, alors attendez que je ne dis pas de bêtises. Euh, je vais cacher celui-là, deux secondes, non c'est parfait, il vient bien de banc. Donc c'est un parallaxe très simple, mais euh, qui va avoir ici euh, l'effet qu'on veut. Donc évidemment si je lance ma scène actuellement, ben, rien ne se passe. J'ai ici euh, mes images derrière, elles défilent, on peut voir, si je saute ça suit. Voilà. Mais arrivé ici, ben, je n'ai plus d'image, c'est tout à fait normal. Alors ce qu'on va faire, on va rétrécir pour que vous compreniez bien. Et ici, au niveau euh, du parallax layer, donc celui-ci correspond, comme vous pouvez le voir, au fond d'écran, au fond euh, vert. On va aller au niveau de sa motion. Et là, on va aller au niveau du mirroring. Et le mirroring, ça va nous permettre tout simplement de répéter à chaque fois euh, le personnage. Enfin, le, le background. Là, il est grand, mais euh, ce n'est pas très grave. Donc, moi, je sais qu'il fait euh, 1920. Donc, par exemple, si je mets 2000, vous allez pouvoir observer ici que ça ne correspond pas, j'ai un petit trou entre les deux. D'ailleurs, si on se déplace, on va pouvoir observer que ce trou, je vais l'observer. Ça va bien se répéter, comme vous pouvez le voir. J'ai bien le trou ici, comme vous pouvez l'observer. Et si j'avance plus loin, alors je vais l'avoir une troisième fois, je crois, et on va le voir. En fait, l'idée, c'est que maintenant, vous voyez, ça se répète à chaque fois. Je n'ai pas besoin de le faire, en fait. Même si ici, je l'ai deux fois, il va toujours se répéter. Si, ma, si mon level ici va beaucoup plus loin sur la droite, ça va se répéter indéfiniment. Alors en fait il faudra mirroring l'adapter euh, à votre euh, la taille de votre sprite donc vous pouvez y aller à tâtons vous voyez que si moi 1920 ça tombe tout juste mais si par exemple je mets euh, 1980 par qu'il y a un petit écart donc c'est tout simplement la largeur de mon sprite je pourrais le faire sur Y aussi mais ici ça se prêterait pas c'est à dire que quand j'en sortirai bah, ça se répéterait sur le haut ou sur le bas donc voilà pour le premier bah évidemment je vais devoir faire ça ici à mes trois euh, layers au mirroring ici je mets 1920 voilà et sur le dernier, je vais faire exactement la même chose. de Parallax layer, motion, mirroring sur X, 1920. Donc maintenant, on va pouvoir déjà observer une chose, c'est que c'est très simple. Et en quelques minutes, j'ai fait ça. J'ai bien ici maintenant mon background qui défile avec moi comme vous pouvez le voir, et ce, jusqu'au bout de la scène. Vous allez pouvoir observer que ça va toujours se répéter indéfiniment. Voilà, Je suis au bout de ma scène, vous pouvez voir que ça se répète tout le temps de cette manière-là. Pourtant, vous voyez que mon, euh, mon ma, il manque une partie ici, si c'était plus grand, ça continuerait encore. Quoi. Donc ça, c'est super intéressant. Alors maintenant, ce qu'on voudrait, c'est aussi que ça ne se déplace pas à la même vitesse. Ben, on, on va aller au parallax layer encore une fois. Donc ici, je correspond ici au, au background. Alors pff, le background, je dirais qu'il ne doit pas bouger. Par contre euh, ici ça correspond aux montagnes bah, je vais dire que alors la motion et on va utiliser le scale sur x on va tout simplement dire par exemple que ça va à 0.5 et euh, pour ici euh, le, le premier plan qui sont les montagnes vertes on va les faire aller bah, euh, un peu plus vite je dirais donc on va on va essayer avec 0 alors je suis en train de me revenir 0 plutôt 75 je crois euh, et c'est pas sur y Pardon, on va laisser 1, c'est ici 0.75. Donc on va tester avec ces valeurs-là, et bien on va pouvoir observer que les deux, maintenant, vont défiler, mais plus du tout à la même vitesse. Vous voyez que mon premier défile beaucoup plus vite que mon deuxième. Alors je peux faire ça comme ça, je peux faire ça autrement. j'aurais plusieurs layers, je pourrais le faire aussi, mais vous pouvez voir que c'est super simple à mettre en place. Imaginons ici que je le mets à 0.25. Alors je pense que ce ne sera pas l'effet recherché. On va préférer avoir un layer enfin des layers qui vont plus vite en premier plan, vous voyez que là c'est moche, voilà. donc je dirais même que c'est l'inverse, ici je pourrais mettre 0.50, euh, et sur le deuxième ici plutôt 0.25, euh, voilà. ce qui là euh, devrait faire aller le tout un peu moins vite, mais un peu plus vite en premier plan, c'est à dire la montagne qui est plutôt verte et les montagnes du fond euh, se déplacer un peu moins vite, voilà, donc c'est comme ça, vous pouvez voir que ça fonctionne bien, j'ai bien l'effet parallaxe que je veux. Vous voyez que ça se défile, ça se défile plus. Alors, c'est très simple. Hein. Encore une fois, vous avez pu voir qu'on a fait ça en quelques clics et encore une fois, sans une, aucune ligne de code. Alors, évidemment, ça défile vers la gauche, vers la droite, mais pas vers le bas. Vous pouvez voir que quand je tombe dans le trou, ça se répète pas parce que là, il faudrait le faire sur Y. Mais ici, c'est pas le but. Bon voilà, il ben, n'y euh, a pas grand chose d'autre à faire. Vous pouvez voir que pour créer un, un parallaxe, un background et un parallaxe avec Godot, c'est très simple. Alors là, j'utilise que trois euh, fonds pour que ça va plus vite et je ne voudrais pas trop charger la scène. Mais évidemment, l'idée ici, c'est de mettre beaucoup de layers, c'est-à-dire qu'on pourra avoir euh, 7-8 parallaxe layers pour avoir un effet encore plus intéressant. Moi, je ne vais pas aller plus loin ici. Donc voilà, cette vidéo est pas longue, mais encore une fois, vous pouvez voir que euh, là-dessus, c'est un gros avantage pour l'A2D, euh, en tout cas. Euh, Godot, euh, pour mettre un parallaxe en place, il n'y a vraiment pas besoin de lignes de code et ça, c'est quand même super. Alors évidemment, je, je l'utilise pour un platformer avec des filements gauche à droite, mais on pourrait faire la même chose avec un, un top-down euh, en utilisant euh, le scale Y aussi, le, au lieu du X, et le mirroring sur Y aussi. Euh, regardez ici, si je mets un mirroring sur euh, par exemple à 1000, on peut voir que ça vient se descendre en dessous. Donc, euh, évidemment, euh, bon, là, c'est sur le... on va mettre 0, mais je devrais plutôt le faire sur le, le, le, le principal, ici. Donc, c'était 1920 par 1200, je sais plus combien. Voilà. Donc, on peut voir que, euh, bah, ici, si je mets euh, moins, je vais mettre 1000, par exemple, voilà, on peut voir que ça va défiler vers le bas. D'ailleurs, si maintenant, je, je saute dans mon, mon trou euh, où j'ai de l'eau, euh, bah, on va voir que ça se répète, vous voyez, indéfiniment voilà, le layer s'y prête pas parce que vous pouvez voir qu'on n'a pas la même couleur en haut qu'en bas mais euh, bah vous pouvez voir que vous pouvez faire des trucs quand même super sympas avec ce parallax background et ces parallax layers avec Godot, donc voilà, cette vidéo était rapide mais vous pouvez voir qu'on ne peut pas en faire plus euh, c'est très simple et bah, encore une fois je vous encourage à aller voir la documentation officielle, pour encore aller bien plus loin mais vous pouvez voir que c'est simple, donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et moi je vous dis à à bientôt pour un prochain tuto.